Hey, Coucou tout le monde, les marils snapiens, j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir la cinquième, euh, la cinquième vidéo, le cinquième deck consacré aux 7 meilleurs decks pool 2, de 7 plus 3, 3 alternatives. Il y aura donc en tout 8 vidéos. Évidemment, euh, je vous invite à regarder toutes les vidéos précédentes déjà la première avec la petite introduction pour savoir pourquoi il est important de tryharder le pool 2, même si vous êtes pool 1, je vous saoule avec ça, je le sais, même si vous êtes pool 3, c'est très important pour plein de raisons différentes pour... Pour l'argent, si je peux dire, pour le côté free-to-play, c'est important de travailler à des poules 2, pour le côté compétitif, pour le côté euh, expérience de jeu, euh, même expérience de jeu par rapport au pool 3. Bref, je ne vais pas refaire l'intro évidemment, vous regarderez la première vidéo avec le premier deck, mais regardez tous les decks parce que comme ça vous allez avoir une maîtrise globale de la méta et c'est ça qui va vous faire euh, progresser et accessoirement vous pouvez... Peut-être, et c'est possible, prendre du plaisir en regardant les vidéos. Donc, le cinquième deck, euh, c'est un deck magnifique. C'est un Swarm Discard. Alors, c'est un deck qui est hyper, hyper intéressant. Et souvent, c'est un peu le... le le méconnu ou on va dire le sous côté je dirais même plutôt le sous côté parce qu'on connaît ce deck mais souvent on considère qu'en pool 2 c'est pas très très bon et en fait c'est très très très intéressant. C'est juste que c'est un petit peu compliqué parce que c'est un mixte entre un zoo on va dire du pool 1 où on balance les cartes et ensuite on fait euh, Khazar, Blue Marvel, euh, Onslow donc il y a vraiment ce côté un petit peu euh, on joue dès qu'on a la carte. Et en même temps, c'est un mix entre la version Kazoo du... Alors, vous allez me dire, mais non, pas du tout, il n'y a pas de Blue Marvel et tout, mais en termes de gameplay, et un mix entre la version, on va dire, poule de Kazoo, où finalement, vu qu'il y a Killmonger, on garde les créatures en main, voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que parfois on va aller jouer de manière aggro les créatures, parfois on va les garder en main et faire des combinaisons avec l'Angela et le Bishop. Voilà, il y a plein plein de nuances en fait. Donc l'idée du deck c'est de jouer bah, avec le Swarm, tout simplement. Ça s'appelle le Discard Swarm, donc euh, pour 2-3 de puissance. Si on la défausse, on en récupère 2 en main. Donc pour défausser, on a l'Edith qui défausse la carte au coût le plus élevé. Donc si on n'a pas l'Apocalypse en main, bah, finalement on peut facilement balancer toute notre main et que la Lady finalement proc le Swarm. Sinon, ça prend Apocalypse et c'est très intéressant parce que lui va prendre plus 4. Donc, ça fait la grosse créature à la fin qui prend la ligne. Le Sound Master qui va défausser euh, au hasard pour le coup. On a du Bishop. On a du euh, Angela pour les points. Il y a Blade aussi qui défausse accessoirement, qui est plutôt intéressant. Qu'on va évidemment, enfin, pas forcément évidemment, mais on va normalement pas le jouer euh, T1. Justement, c'est le ce genre de carte qui peut rentrer T4, T5. Oh, T6, non, mais T4, T5, par exemple, ça peut être intéressant. Ant-Man, on connaît. Iceman, on connaît. Euh, Crawler-Man, on connaît. Euh, on a Wolverine, quand elle est défaussée ou détruite, accessoirement, sur certains lieux, ça peut être pas mal. Elle va sur un autre lieu. La Chavez qui permet vraiment de, de bien compoter finalement 11 cartes pendant 5 tours et donc de réaliser au mieux les bonnes synergies et à la fin, bim, ça c'est très intéressant avec ce deck. La Chavez, le Bishop j'en ai parlé, let's go, on part en game, alors oui il y a des notifs dans tous les sens parce que je suis à 10 075, si je, au, si je dépense mes crédits je vais monter dans la collection, si je monte dans la collection je passe pour le 3 c'est euh, évidemment très emmerdant on le sait euh, je suis à la 5ème donc il manque euh, vidéo 6 vidéo 7 vidéo 8 où il y aura les trois alternatives donc euh, je risque de perdre des crédits ou alors peut-être la dernière vidéo je la passerai en pool 3 <rire> je ne sais pas c'est un problème de risque vous allez me dire mais ça reste, un, ça reste un problème bref le snap t1 obligatoire avec des decks comme ça qui ont un très très gros winrate euh, alors il y a je vais répondre à l'oral il y a une personne qui m'a, ah quoique on a bishop en main je pense qu'on va juste Iceman, parce que c'est... Ah quoi que en vrai. Alors j'aime bien Iceman, ça casse la curve du début. Par contre je vais pas jouer Antman ici, mais juste le petit Iceman. Petit Sentinelle, il peut y avoir Killmonger dans son deck. Donc T2 on va a priori rien faire. On a le Swarm, hein on va vraiment jouer cette Ant-Man après Bishop. Vous voyez, c'est pas évident, il y a vraiment du gameplay un peu particulier. Donc, oui, il y a une personne qui m'a dit, Fichou, dans une vidéo, tu dis que ton deck il a. Bon, c'était pas en pool 2. Hein. Pool 1, pool 2, c'était en pool 3. Tu dis qu'il y a 65% de win rate, mais qu'on ne, euh, ne pourra pas atteindre 60% de win C'est ce que j'ai dis dans la vidéo Zabou. Euh... Donc, juste ça. Donc, oui, on ne peut pas euh, dépasser 60% de win rate, euh, et que justement ça va se jouer sur l'Average Cube. Euh, parce qu'il y a trop de decks différents Il hein, n'y a pas une méta qu'avec euh, 10 decks Comme un jeu de cartes traditionnel En fait le truc bon, Là où peut-être j'étais Ok euh, Donc Je crois qu'on va faire ça Ici et là ah, C'est vraiment bourrin C'est peut-être un peu trop bourrin Peut-être là Ouais. faut juste pas défausser Blade. J'avoue que si on défausse Blade, on est mal. Mais en vrai, on joue 66%. Donc, il faut aussi parfois jouer un petit peu les probabilités. Let's go. Ça me plaît, ça me plaît. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour le moment, je pense que c'est impossible d'avoir 65 ou 70% de one parce Parce qu'il n'y a pas encore de compétition sur le jeu. Le niveau n'est pas très élevé. Mais quand il y aura de la compète je pense que avec une méta comme ça assez riche, avec un jeu où il y a vraiment la possibilité de jouer plein, plein de decks différents avec plein de counters, donc là, vous voyez typiquement le fameux T5 Blade. On va un uh, Nightcrawler là et ça ici. Et au prochain tour, on a double Swarm qu'on peut mettre où on veut, plus la Chavez. C'est intéressant. Et donc, euh, donc oui, je pense que plus tard, ce sera 60%. Pour le moment, non. Pour le moment, je pense qu'on peut avoir 65, 70. Je parle pas du Pool 1, je parle pas du Pool 2 ici, je parle du Pool 3. Parce que Pool 1, Pool 2, on peut avoir... Euh, euh, on peut avoir 70-80 euh, pour le coup avec euh, certains decks Pas tous mais avec certains decks j'ai jusqu'à 90-95% de one right Et donc là c'est intéressant oui. Et puis même en termes de On est derrière mais en fait on est devant On essaye de se battre au milieu On fait juste bam Ou alors on se dit qu'à gauche on fait bam Et on prend la gauche et on fait ça et ça Et en fait à droite Ah non il faut mettre un petit loulou Il faut mettre ça C'est pas mal, je joue un peu sur tous les fronts. Il faut considérer que. Non, Nova peut mourir. Non, je pense pas. Je le vois pas faire Deathlock ici. Et je vais faire ça. Je peux pas bouger mon crawler On va voir si ça passe. Swarm, ça devrait être bon au centre. Non, c'est pas bon au centre. Ah, peut-être que j'ai trop bourriné à droite. Non, c'est bon, je passe devant à gauche. Ouais, vous voyez, 14 au centre. Euh, ouais, bon, bon ça, reste, ça reste ok. Bon, ça se joue pas à grand chose. On n'a pas eu l'Angela aussi. Mais vous voyez, le petit swarm qui aide bien. Qui permet de prendre le lead. C'est 4 points. Et donc voilà, pour le moment, c'est vraiment l'Average Cube. Vraiment, je vous invite à regarder la vidéo. Euh, euh, même si vous êtes pool 2. Ouais, là, on va pas cliquer, parce il y a trop dessous. Même si vous êtes pool 2 ou pool 1, je vous invite à regarder la vidéo Zabou. Alors déjà parce que c'est le nouveau deck avec la nouvelle carte, donc mais même en termes d'explication, de, je trouve que la vidéo... Oh là là, quelle horreur là Ah non, ça le tue pas euh, oh, Je vais quand même snap, hein, même si c'est moche. Je pense que la vidéo est assez intéressante sur ce concept là, que je ne vais pas réexpliquer ici. Euh, mais sur l'average cube, le fait de vraiment que l'average cube est largement supérieur au winrate, alors ça on le sait... Mais ça peut être que des mots. Il n'y avait pas pour le moment d'explication de ma part en disant l'average cube supérieur au winrate. Euh, ok. Bah, en vrai, il n'y a pas besoin. Hein. Autant le jouer. Hein. Mais euh, voilà, je trouve que dans la vidéo, j'arrive bien à l'exprimer ça. Bon, on va rester concentré sur euh, le deck si ça vous embête pas. On n'a pas une très très bonne main. Après, on est devant à gauche. Euh... J'ai vraiment pas envie de défausser euh, une carte avec ça. À moins que je top deck apocalypse ou le swarm. Ouais, ça va être compliqué. Hein. On est mal. Hein. Après, on peut concede. Hein. Le problème, c'est qu'en snapant T1, on peut pas. Enfin, le concede coûte plus cher. Mais on part du principe que notre deck ne souffre pas trop de prendre un moins 4. Enfin, nos deck. En vrai, on va toujours perdre au centre. Je pense que je vais bourriner à gauche. Je pense qu'à gauche, il va il va prendre le, le board. Ah, J'ai l'impression qu'à gauche, en fait, il va pouvoir me battre. Alors, il est trop devant partout. Dommage ce lieu-là. Parce que là, on n'a pas le côté 50-50. Après, on est. Ouais, ouais on a 5 points de retard à gauche. Euh, on va passer ici. Pour bon, le coup, on va, on va perdre que 2. Hein. On va partir avec ce bouton-là, pas encore il snap en plus donc ça change rien il fallait partir là dessus snap on va partir avec ça ça revient au même euh... ah non ça a pris le bouton pas encore ok ah, si. euh... donc oui là évidemment on est trop trop derrière on a raté la sortie enfin, c'est même pas qu'on a raté la sortie c'est vraiment que ce blade qui nous a fait défausser une carte c'était juste horrible quoi. blade T1 c'est vraiment se tirer une balle dans le pied quoi. mais bon là on ne pouvait rien c'était le lieu qui nous a fait ça donc oui, je pense qu'à un certain win rate, un certain montant d'un win rate, c'est-à-dire vraiment plus de 65-70%, donc ces decks-là, enfin les decks de, des vidéos pool 1 poule 2, il n'y a pas besoin de, de considérer le, le, le non-snapter. Enfin, il faut toujours considérer Snap Snapter. Vraiment, je le pense, je le répète, c'est un peu chiant parfois, mais c'est important de le comprendre. Après, j'ai pas forcément eu de lui donner une pomme de terre. Oh. Pour oh Bishop, ça va sûrement gagner. J'ai pas envie de mettre Angela et Bishop sur la même ligne. Hein, parce que c'est vraiment des cartes qui créent beaucoup de points, qui amènent beaucoup de points. Oh, waouh. Les effets réels ne se déclenchent pas. Ok. Donc, on va faire Lady. Ant-Man là. Ant -Man là. Ah, pas Ant-Man, autant faire Nightcrawler dans un premier temps. Bah, risque de pas avoir beaucoup de points sur Baxter Building. Je pense que même si c'est que ça, je peux quand même y aller. Ok. Ouais, on fera l'apocalypse sur Baxter Building, ça c'est important. Le Nightcrawler est plutôt cool parce qu'il peut se déplacer même si, si j'ai pas Swarm j'aurais pas assez de créa. Là c'est intéressant parce que je préfère Sword. Euh, bah en vrai je peux Sword à droite parce que je ferai Apocalypse à droite. Ant-Man. Et en vrai j'ai presque envie de Blade sans défausser. Ça veut dire que je bourrine à gauche. Ah c'est dommage, Je ça rajoute, euh, je rajoute 4 points, 4 points à droite, mais à droite je suis large devant, après je pourrais pas, je serais pas obligé d'aller à droite, c'est ça qui est intéressant. Mais je pense que je vais blade bl bl au milieu, en vrai. Tant pis. C'est un peu bizarre, mais au moins j'ai la possibilité de, bon après en vrai dans l'absolu avec Nightcrawler j'aurais la possibilité aussi d'aller à gauche, mais j'ai vraiment envie de lui casser la tête et de... qu'il se dise bon bah je concede. Et en même temps, j'ai envie que ce soit un bait. Parce que là, il y a Antman, il se dit, s'il si va à gauche, il gagne. Et il est déjà devant en même temps. Peut-être ça lui donne... Peut-être ça, en fait, cette ligne, elle est dans tous les cas bloquée parce par qu'elle implique. Vous voyez Et là, je ferais bien un truc de ce style-là. J'ai beaucoup, hein ben, j'ai pas tant, en vrai. Ce qu'il va faire quoi Il va faire Odin au centre. Le problème, c'est que s'il fait Odin au centre, il gagne le centre. C'est possible qu'il fasse Odin au centre. En vrai, si on considère qu'il fait Odin au centre, euh, je pense qu'on va faire ça. On gagne le centre. Si Odin va à gauche, on perd le Baxter. Mais ça me paraît pas mal de faire ça, même si c'est super bizarre. J'ai l'impression que Baxter Building, ça sert à rien de le gagner. Voilà, même moins 3, je suis quand même devant. Ah je crois qu'il va faire Odin au centre Si je fais Odin au centre en allant là c'est vachement RNG Écoutez, je vais au centre mais je suis pas sûr On n'est jamais sûr de toute façon Ah si je joue plein de créa ça peut être problématique Nova Killmonger Je crois que ça va je reste devant ici non 14-13 26 Et là je perds Si j'allais à droite vous voyez c'est intéressant parce que si j'allais à droite je perdais si j'allais à droite, il y aurait eu Angela à 10. Ah, quoique je gagnais quand même à l'égalité. Ce que je faisais. Ah non, mais non, parce qu'il y avait le plus 3 qui compte. Donc vous voyez, si j'allais à droite, je perdais. Vous voyez, en tournant ici, c'est ça qui est rigolo. En tournant autour d'Odin, bah finalement, j'ai... Donc là, je pense que si je clique, je peux pas. Ouais, putain. Non, ça. Ça c'est chiant parce qu'en vrai... Pas de genre, je peux pas utiliser les crédits pour autre chose, c'est pas comme si je pouvais acheter un truc avec des crédits. Donc en fait, à moins de faire ça, et ça a pas de sens, je pense qu'il faut c'est la merde. <rire> Il y a deux écoles après, les decks sont très forts, je pense qu'ils peuvent quand même gagner un début de pool 3. L'idée c'est ça, c'est début de pool 3, ça va encore. Si je suis début de pool 3, je pense que c'est pas si grave, j'imagine. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, si vous avez plus d'expérience par rapport à ça, euh, moi en fait euh, j'ai pas fait ce qu'il faut faire. <rire> C'est-à-dire que quand j'étais pool euh, 1, je dis, bon, après je suis directement allé à, à pool 2 et pool 2, je suis directement allé pool 3. Donc en fait j'ai pas fait ce truc euh, d'attendre et de, de, de bien stacker des crédits pour avancer bien dans le pool 3. Donc en vrai, je sais pas si début pool 3, on joue contre des gros pool 3. Est-ce que je vais jouer contre des, des joueurs ils vont avoir Aéro, Leader, euh, Zabou, etc. Ou alors je vais jouer contre des decks qui vont à peu près ressembler aux miens. Vous voyez que s'ils ressemblent pas à mon deck, enfin, si c'est pas des decks qui ressemblent à des decks pool 2, euh, c'est un peu faussé, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre, mais il y a quand même des cartes qui sont différentes, quoi. Donc, je sais pas. Je pense, moi, je dirais que on doit... Oh wow, Quelle chance Ah c'est fumé ça. Merci man. Hein. On va faire ça. Et puis on peut enlever Nightcrawler. L'avantage c'est qu'au prochain tour j'ai le Sword qui va souvent défausser un Swarm. Euh, et on finira par Apocalypse. Donc c'est pas mal, vous voyez, ça fait quand même pas mal de points. Il n'y a pas Angela mais on est gros, le Bishop est très gros avec les Swarms. Là j'ai pas envie de prendre le risque de Swordmaster Master et de défausser. Bon en vrai si je fais Sword à la place de... Ah non, j'avais pas les manas pour Sword, Lord, Lord, Lord, Lord. pardon. Et que 4 manas et là j'ai fait 1-1. 1-2. Donc non, non je ne peux pas faire Nightcrawler Sword ou Ant-Man Sword parce que ça défausse Nightcrawler, c'est chiant. C'est pas grave. De toute façon, on aura les temps au prochain tour. Et vraiment, le côté Swarm à la fin, c'est vraiment euh, fumé. Oh, pas mal. Avec la petite Colling Wing qui reprend le Swarm. Bon. Il a 4 Swarms en main. Donc ça, ça peut quand même jouer. Hein. Ça peut quand même vraiment jouer. On va défausser à peau. Je crois que c'est gros quand même. Ouais, on va faire ça. Je suis pas très serein parce qu'il a quand même. Il a 12 points pour 0 mana. Moi j'ai 6 points pour 0. Après, je suis pas devant en plus. Par contre, j'ai mon Bishop qui profite beaucoup de mes swarms. L'Apocalypse il est 12 donc il gagne une ligne. Ça il faut quand même le. Le. le compter dessus La question c'est Je pense Est-ce qu'il joue Chavez Parce que là voilà, S'il fait Chavez plus 12 points C'est quand même compliqué hein Bon On considère qu'à gauche On a gagné Enfin S'il fait juste un swarm On a gagné Parce qu'on a le bishop Qui va reprendre Quoique Quoique Si je fais ça et ça Ça devrait être bon Genre quelque chose comme cela Alors, si je fais ça là, Swarm, machin, je joue 1, 2, 3 cartes. Donc, je prends plus 1, je suis à 12 avec le Swarm. Je prends plus 3, je suis à 15. Ah, c'est que 15. Et lui, avec un Swarm, il passe à 16. Hein. Waouh. En vrai, ça, ce serait le tentant. Mais j'ai l'impression qu'en vrai, il va juste me manquer un peu sur ce Bishop. Pas beaucoup, hein. Mais peut-être ce top deck warm Master à la place d'une petite carte, je pense c'est ça qui joue. Je pense qu'on va partir ici. Honnêtement, euh, il est dans, une, dans un setup. D'ailleurs, Colling Wing, c'est Pool 3. Hein. On ne dit rien, mais on le dit quand même. Hein. Colling Wing, c'est Pool 3. Colling Wing, c'est la carte qui combatte le mieux avec swarm. C'est la combinaison. C'est une des... C'est la combinaison discard du Pool 3. Je pense qu'en Pool 3, on ne peut pas jouer des fausses si on n'a pas Colling Wing, par exemple. Euh, bon là je me plains un peu Mais c'est plus pour expliquer surtout euh, Mais ouais Colin Wing c'est vraiment la Moi je l'ai eu assez tardivement donc c'est pour ça que J'ai commencé à jouer le deck défausse pool 3 euh, Plus récemment Là on va un peu vider la main Vu qu'on a Blade Donc ouais bon ça triche un peu Il y a Colin Wing Mais vous voyez on est pool 2 et on joue quand même contre des decks Avec des pool 3 donc euh... Je pense tant pis pour Tant pis pour Euh Enfin je pense qu'on va pas perdre de crédit quoi. Je pense qu'on va quand même juste crafter un, un truc à 300 si on peut. Et puis on prendra les, les missions. Bah écoutez le Blade là il va très bien. Après je peux même faire Wolverine d'abord. En vrai Wolverine on s'en fout de le défausser. Donc je pense qu'on va quand même jouer Wolverine. Et on fera Blade ensuite comme ça. Si on peut choper Swarm c'est mieux. Swarm ou Apocalypse franchement on choper un Wolverine qu'on peut jouer. Bon on l'a dit hein. On n'est pas pressé hein, pour ça. Lady Lady. Lady sur Apo, ça c'est strong. On a un beau bébé à 12 qui gagne tout. Le petit bishop. Iceman. Et Blade. En espérant choper swarm. En espérant choper swarm. Si on chope swarm, c'est super. C'est mieux qu'Apo en vrai parce que. Après, c'est 14 points quoi. Ça veut dire que c'est une ligne gagnée, quoi. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'au mid je peux perdre. Et j'ai l'impression qu'à gauche, avec un dino, je peux perdre. Après, il joue pas dino vu qu'il joue Bishop. Et à gauche, j'ai pas tant de points que ça. Nice. Ça, c'est pas mal du tout. Angela. Et la sentinelle. Intéressant. C'est une espèce de mid-value. Mid-range value. On est toujours devant. Hein. Oh, ça c'est strong. Je crois que je vais le mettre ici. Après. Pff, de toute façon je peux pas jouer de T6 à gauche Autant jouer Bishop Et passer Bishop qui sera 4 points Il, il prendra plus 3 donc il sera 4 Donc ce sera plus gros qu'un Swarm Intéressant Donc ouais je pense qu'on sera quand même pas mal à gauche Par contre c'est un deck qui peut jouer euh, Il joue Sentinelle, Bishop, Angela Franchement à sa place je joue Killmonger moi Le problème de ce deck c'est qu'il prend un peu plus Killmonger Ouais bon Est-ce grave Pas tant, pas tant. En vrai, pas tant. Genre, juste ça, c'est GG. Le problème, c'est qu'à gauche, euh, c'est un peu Captain Obvious, quoi. Il a pas des lignes de play différentes. Voilà, en vrai, il me manque 11. Il me manque 3. Si je joue 3 cartes, je suis à 11. Ah, c'est pas évident. Ça c'est cool mais... S'il fait une carte on est derrière. Si on fait ça. On est derrière. Si on fait ça on est derrière. Le problème c'est qu'on est derrière dans les spots. Et si on fait ça... En fait le problème c'est que s'il bourrine à gauche après il peut pas jouer de 4... Ah non remarque il peut pas jouer de 4, 5, 6. Ça veut dire qu'il va jouer juste un petit truc. Et en vrai... Euh... Ah ouais il peut pas jouer un gros truc. Écoutez je crois que je vais partir là dessus. Dans ce cas là est-ce qu'on bourrine pas au mid Non bah non. Ça ah, et on bourrine à droite et on se dit qu'à gauche, en fait on se dit à gauche on a gagné enfin je l'espère, et derrière on essaye de se battre à droite let's go, on joue là-dessus un poil risqué mais on va voir, on va voir, j'ai beaucoup avec mes 12 hein. après il y a cet Angela Purell Girl mais ça ne change rien ouais, il va juste me cartonner au mid, comme prévu Ouais, super. Et c'est 8 points ici hein. C'est 8 points 13-9, 14-9, voilà On a bien réfléchi, hein, c'est important euh, C'est pas parce que ça se joue sur téléphone Ou sur tablette, mais surtout sur téléphone Et que c'est des games de 3 minutes qu'il faut vraiment jouer Même si on est tenté de faire ça Et c'est pas mauvais de faire ça non plus Mais il y a des lignes de play Où il faut vraiment prendre le temps quoi. Alors moi je suis vraiment Un amoureux des jeux rapides, de plus en plus Même sur Hearthstone j'aime bien les decks où... Qui finissent en moins de 10 minutes quoi quand t'es dans une game, tu vois pas le temps. Hein. Je pense que si je fais une game Magic d'une heure et demie, je vais pas avoir le temps passé. Mais si je fais un EDH multi qui dure 4 heures, je vais pas avoir le temps passé. Mais quand même, euh... j'ai pas envie d'y jouer mes cartes maintenant. Je prends l'information du T2. Donc vous voyez, c'est vraiment le mix entre les deux plans de jeu. Là, on l'a vu. C'est, Je les joue mes créas, mais pas au tour 6, mais pas non plus au tour 1 ou au tour 2. Là, on, Là, on a Lady et Sword. Donc je pense qu'on peut quand même les virer. Juste on prend Killmonger quoi, mais de toute façon on va souvent le prendre parce qu'à la fin on joue Apocalypse. Oh Angela. On va faire Lady ici. On a pas mal de T1 qu'on peut biocher, enfin quelques T1. Je pense que je vais Angela ici. ouais Je vais jouer l'Angela. Zabou, ah bon voilà, bah. ça triche, en plus Zabou t'est 3, bon on peut partir ici, bon là on a perdu je pense hein. pas au même jeu, Bah, c'est juste qu'on joue pas au même jeu, vous allez dire tu te plains un peu hein, c'est vrai, <rire> c'est vrai que je me plains un peu, Et quand, quand même c'est pas cool quoi, en plus Zabou sur Citadel, ses cartes elles sont à 0, euh... ouais faut, je reste mais franchement c'est ingagnable hein. Déjà Zabou c'est meilleur que les bons decks pool 3. Enfin moi je joue Zab, pour le moment un des meilleurs decks que j'ai en pool 3 c'est un deck Zabou. Le problème c'est que les 6 il est fait quoi. Je pense que c'est quand même ça. 1 sur 2. Franchement, si ça défaut sa peau, il y a une chance. Je pense que les 6, il est fait. Mais il est fait pas non plus. Enfin, il y a beaucoup de cartes où il a que 6. Hein. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Bon, en vrai, honnêtement, on a, on a pratiquement 0%. Zabou T3, déjà, c'est pratiquement 0%. Et... Enfin, c'est 0%. Ce serait presque 0% pour un deck pool 3 en face. Alors, ça veut pas dire que la carte est trop pétée. Ça veut juste dire qu'on a bu de méta. Oh. On prend ça. Bon. Ouais oh, bah, dommage. Ouais. Bon, on va tranquillement partir. On perd nos 4. Mais finalement, est-ce que l'on remarque c'est que les seules défaites que l'on fait, en tout cas depuis. Bon, j'ai pas une mémoire incroyable, mais en tout cas, je m'en souviens un peu. Hein. Euh, pour le moment, sur les 5 premières vidéos, il je... y a eu quelques défaites qui étaient pour nous, vraiment, où on a mal géré les match-up, où on a fait une petite erreur sur un lieu. Mais pour le moment, j'ai quand même l'impression que les seules défaites que l'on a fait, c'était quand l'adversaire jouait un deck avec des cartes pool 3. Et c'est vrai que ça change, ça améliore les decks. En fait, c'est juste une amélioration. Donc forcément, on joue pas dans le. C'est comme si tu joues euh, sur Hearthstone avec des decks pool euh, avec des decks euh, standard et que dedans tu mets juste 2-3 cartes de wild. Vous voyez Parce que c'est une carte sur 12. Donc, euh, bah, si une, donc ça fait 3 cartes sur 30, quoi, à peu près. Tu mets 3 cartes de wild, c'est déjà pas le même deck. Hein. Donc là, s'il met une ou deux cartes sur 12, de pool 3, c'est déjà une amélioration. Euh, Considérable. Après bon Zabou c'est un autre deck parce que c'est vraiment un deck différent. On joue nous un très bon deck pool 2 contre un des meilleurs pool 3. Bon bah forcément. Je rage un peu, hein. vous voyez, hein. mais franchement c'est quand même. Euh... Je rage mais plus pour... parce que j'aime ça quoi. <rire> <rire> oh waouh. Il peut voler Apocalypse. Dommage parce que s'il dire s'il volait Wolverine, on aurait été pas mal du tout. Bon c'est juste qu'il faut pas se battre à droite quoi, enfin je pense. Après on a beaucoup beaucoup à gauche. En hein. vrai en plus on le bloque avec Rogue Eh, je suis pas si mal hein. Je peux même garder ça en main vu notre deck. Vu le deck je peux garder ça en main. Comme ça je lui donne pas d'infos et surtout que je fais pas, je joue pas sur le Chugila. Parce que j'ai pas envie d'avoir des patates dans le paquet. Et je joue pas sur joe 2 Parce que j'ai pas envie de prendre des malus. Et a priori, joe 2 je mettrai juste Apocalypse dessus. Donc là, normalement, on a une défausse. Donc ça va nous permettre de faire Wolverine. Genre Nightcrawler ici. Wolverine. Quoique, faut vraiment bourriner à gauche. Genre Swordmaster, c'est vraiment BAM, je rajoute plein de points. Wolverine ici. Et puis c'est pas mal ça. Ouais l'idée c'est vraiment qu'à gauche, même avec ça on gagne. Ça c'est fait. Et là maintenant bah... On va juste faire à peau, euh, au centre comme ça on est sûr. Bon c'est pareil en vrai. Ça dépend qu'est-ce qu'il peut jouer. C'est nous qui avons l'initiative et on a une possibilité de se faire... Euh, euh, kill, euh, pas Killmonger, euh, non. Killmonger mais euh, Chang-Chi il joue Gamora il joue Morph ça ressemble à un espèce de deck contrôle genre pas un bon deck pas un deck bien construit mais quand même euh, de facto avec des bonnes cartes dedans quoi Gamora c'est une excellente carte euh, Sunspot. bon Morph je suis pas fan mais Sunspot c'est incroyable donc il est possible qu'il fasse un Chang-Chi il le ferait à droite ou à gauche Honnêtement, je sais pas. Je dirais là, moi, mais... Ah non, parce qu'il peut passer aussi par rapport à la gauche. Jouer un... Ah, je crois que je vais aller ici. Par rapport juste au fait qu'il peut passer. Dans ce cas-là, nous, on est déjà devant ici. Je vais considérer le fait que l'adversaire peut passer. Genre, s'il met un petit truc là et qu'il passe... Non, il met Hulk. Ça change rien. Et vous voyez, alors, c'était pas évident, hein, parce qu'il fallait qu'il joue un T3 qui ait 3 de puissance. En fait, il fallait qu'il ait un ou un T2 à 3 de puissance et il passe à gauche pour être devant à gauche. Non, il fallait qu'il ait 4 de mana, parce qu'il y avait 3 de retard. Donc, il faut qu'il prenne plus 4. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il ait un T2, sachant qu'il en a pas. Il aurait joué avant. Donc, euh... Ouais, c'est pas évident. Hein. Donc, ouais, non, il était... Il était mal mais il y avait moyen. Mais le, chi -hulk, le, le Hulk pardon, pas chi -hulk, ne changeait rien. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'on prend Apocalypse avec notre deck. On l'a vu. Hein. En vrai, Bishop c'est énorme. Je vais le mettre sur une ligne. Toutes les petites là. pas forcément une bonne chose pour nous, projet Pegasus. On a un deck qui est très équilibré en mana. C'est ça aussi la puissance des decks que je vous propose, c'est que c'est des decks qui ont une belle curve. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lieu qui triche avec la mana, on va, toujours, on va avoir sensiblement un, un avantage sur l'adversaire, un edge en termes de puissance sur l'adversaire, parce qu'on est mieux construit aussi. Là, le problème, c'est que ça, ça, ça casse tout. Vous voyez, on n'en profite pas, en fait. En général, les decks bien construits ne profitent pas de ça. À part, ça dépend. Il y a des, des alternatives, genre euh, Mr négative... Même bien construit, quand il y a projet Pegasus, tu fais Mister Négatif T1, t'es le roi du monde. Hein. Bon, c'est pas mal qu'il ait dino maintenant, parce que c'est un peu bizarre. Enfin, on connaît la, la version. Sabre toute. L'énorme à peau. Bon, on est quand même devant. Hein. C'est bizarre de jouer ça et ça. Angela euh, Angela à, dro à droite je pense Ok ouais. Bref En vrai je peux la mettre à droite Je peux la mettre au centre Elle va juste profiter d'un Sachant qu'on doit quand même mettre des cartes à, au centre Pour le Ant-Man moins qu'il bourrine vraiment au centre Bon ça c'est pas une bonne nouvelle On fait quoi juste ça Et passe A voir, à voir. Au bon, prochain tour on aura Apo, Swarm, Swarm. Le problème c'est qu'il y a ce Dino là qui est énorme, qui prend la ligne. Mais j'ai pas envie d'abandonner sur la ligne Dino. Parce que je pense que je peux lui faire de la magie à la fin où je fais Apo au centre et en fait ça me fait prendre le board. Faut voir. Deathlock. Ah, Deathlock c'est chiant. Le problème c'est que là il récupère un Sabrotos dans la main. Il peut jouer pour 0. Il y a l'Angel, bon qui prend moins 2. Pas si loin à gauche. Alors là je passe même devant à gauche En jouant en 3 cartes Enfin ça fait égalité A droite je suis devant En fait je pourrais faire un truc de ce style là Apo ici Swarm Swarm Le problème c'est qu'il a Sabre tous Plus des cartes Honnêtement là on a souvent perdu mais Enfin pas souvent perdu on a de temps en temps perdu Non pas souvent de temps en temps Après ça peut dépendre aussi du play de l'adversaire Moi j'essaye de me dire que l'adversaire va faire le play optimal Mais on... déjà on sait pas c'est quoi son play optimal on ne sait pas ce qu'il a en main. Il euh, y a du Deathlock, il y a du Barnes, il y a de l'Angel. Donc Deathlock, Barnes, Moon Girl, Dino. Ça, c'est présent dans un deck que j'ai déjà présenté dans les 4 premières vidéos. Dans les 5 premières, enfin dans les 4 premières vidéos. Euh, Forge, non. Angel, non. Après, il y a des decks qui vont être différents des miens, qui peuvent être tout aussi forts et un poil différent. Voilà, enfin c'est aussi possible. Je, moi, je ne pense pas, mais enfin, je ne pense pas. Je pense que c'est quand même l'hélice les, les plus optiques que je vous ai proposées, mais il peut y avoir des petites alternatives qui sont pas horribles. Parce que c'est bon ça. C'est 10 donc c'est bon. Ouais bah ça, ça le fait hein. Vous voyez à gauche là le petit Bishop. Bishop en général c'est bien de le mettre sur une ligne où on va pas jouer beaucoup de créa. Et vu que lui il est gros parce que là il est 9 hein, le Bishop. Ah C'est intéressant. Les cartes comme Bishop, comme euh, voilà les, les, les lieux en fait où il y a des malus, essayez de mettre le moins de créatures possible. Alors c'est hyper évident ce que je dis, mais voilà. Quand vous avez Bishop, c'est c'est un réflexe, ça vous permet de d'utiliser moins de concentration. Vous savez que vous avez un lieu comme ça, Bishop dessus. C'est ce que je disais par rapport à. En fait, j'essayais de trouver le nom des lieux. J'arrive pas. Le nom des lieux avec des malus. Les moins 2, les moins 3. Moins 2 c'est nécrochable, mais moins 3 je sais pas. Là on va passer. Hein. On a Angela. Ouais je sais pas le lieu. Il y a un lieu qui fait moins 3, mais je sais pas le nom. Enfin, J'avoue que les... déjà les noms des cartes magic, j'ai du mal, mais... Alors Patrick ça peut être un bot. C'est vrai que Patrick... Oh. oh, on a une belle main. Je pense qu'on va plutôt faire juste Bispop ici. En vrai on n'a pas d'infos sur Westview Autant aller là quand même Le problème c'est que pareil Si je prends un écrochat il se transforme en un autre emplacement Si c'est un lieu de malus Franchement Angela c'est moche hein. Il y aura des petites merdes derrière Ah zut Ouais bon, ça on s'en fout de ça Bishop ici Comme ça on a les deux lignes Avec des cartes vraiment qui sont plus puissantes Que les cartes de nos adversaires Ça ça va être 6 points pour deux. Et ça pour 3, ça va souvent être euh, 6-7 points. Vous voyez, en termes de points, on est très très gros. Bon, 0, c'est du pool 3, ça triche en face. Bon, par contre, il joue Nightcrawler 0, ça, donc il n'y a pas Killmonger. Donc ça, c'est quand même un renfort. On va à Iceman. On bourrine au mid. Hein. Peut-être pas avec. Quoi euh... que, si. Bon, le problème, c'est qu'on lui donne l'info, quoi. On lui dit, mec, j'ai X points. Faut que tu fasses X plus 1. Oh, quel naze. Il a 0 son dinosaure. Ah, mais c'est un bot. Mais c'est Pat. Mais c'est Patrick. On n'attend pas Patrick <rire> les, grandes, les grandes références du cinéma, quoi. Ok. Le commit, c'est bon. Enfin, je vais le jouer, ça coûte zéro comme ça je peux me déplacer si je veux peut-être que j'ai trop bourréné au mid en vrai je pense pas je suis okay. Iron Man. en vrai euh, à droite il est il est plein hein. et je pense que si on va à gauche on est sûr de gagner l'avantage c'est que c'est lui qui a l'init donc en plus il peut même pas faire de Shang Chi ou de conneries là c'est sûr on rajoute 12. 13, 14, 15. Bonne euh... girl. Table. Et... Ok. Ça change rien. Bon, magnifique. Par contre, bon, c'est un bot. Mais les, là, en fait, les bots... Alors, ils sont... Parfois... Pas tout, pas tout le temps. Parfois plus faibles que les adversaires euh, normaux. Par contre... Ils sont bien bien plus bienveillants. Bien plus généreux. Bien plus altruistes. Ils nous donnent 8 souvent. Quand on gagne, ils donnent 8. Donc ça, c'est assez cool. Mais ils sont là pour rendre le jeu plus agréable. Alors, il n'y en a pas beaucoup des bots. Hein, mais quand on tombe dessus, euh, on est content. Quoi. Bon, je peux snap, mais... Je peux snap, mais en même temps, on slow T1, ça pique. Je vais quand même snap. Parce que en vrai, l'apocalypse, on s'en moque vu qu'on a Chavez. Et que là, on a quand même une belle main. Si on a des petites cartes, ça peut être hyper intéressant. pas une petite carte. Et vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'arriver à choper le swarm, quoi, qui est à deux. Donc avec Lady, il y a peut-être moyen. On j'ai des petites cartes, encore une fois. Bon. Est-ce qu'on va sur la ligne d'un slow Ça Fait beaucoup, hein? On est déjà devant, mais en même temps, je vais quand même y aller. Et je pense qu'on va bourriner Mojo World. Donc là, par exemple, on peut faire Lady. Ah, au centre, en vrai. Ah, autant aller là. Lady ici. Et puis euh Le Slady ou Iceman Non, le prochain tour on va piocher un T5. Non, je crois qu'il faut jouer Iceman également. Et oui, Lady elle va proc dans Swarm. Parce que c'est la carte la plus lourde de ma main. C'est assez intéressant. Peut-être j'ai trop bourriné à gauche avec mon Bishop. Mais j'ai considéré, j'ai cru, que... enfin je me suis dit je vais mettre Chavez au centre. Mais bon, au moins à gauche c'est vraiment fini. quoi. Ouais, Le truc c'est qu'Apocalypse seul ça aurait pas suffi. Je pense que c'est quand même pas si mal de mettre une combinaison de deux gros, deux gros monstres. Ah, c'est chiant ça. Il faut tout jouer maintenant. C'est ça. Hein. Ah, c'est chiant ça, mais je pense c'est le play. Hein. En vrai, c'est énorme hein, comme move. Hein. Il nous reste 4 places. Il nous reste 4 places qu'on va pouvoir. Euh Ouais, non, c'est gros, c'est gros. On a de Swarm qui vont proc dans Bishop. L'Angela, elle est énorme en espérant que l'Angela, elle va, elle aille à droite. Et je pense que gauche et centre, c'est quand même des lignes que je suis censé gagner. Faut bon, juste pas qu'Angela aille à gauche, sinon ça fait beaucoup. Mais ouais, Angela à droite, normalement, on gagne la droite. Sachant qu'on a Nightcrawler qu'on peut déplacer si on veut. Bon, à gauche, on a un milliard. Après, on peut brûler au mid, hein. Parce que j'ai vraiment envie d'aller à droite Bon après il joue unslow ça veut dire qu'il joue blue marvel hein. Donc s'il fait blue marvel à gauche on gagne toujours à gauche Et on gagnerait à droite Ça ça a proc Je pense qu'on va bourriner au mid Et en fait on abandonne à droite Je pense que c'est imperdable à gauche je pense c'est imperdable à gauche et au mid, je veux bourriner et je lui laisse la droite. Dommage pour Angela, mais je vais pas me battre à droite. Je suis. Ah, waouh, GG. GG. Ouais, bon, on aurait pu gagner à droite. Bref. C'est dur là. Hein. Franchement, c'est dur de, de se dire qu'il va à Iron Man quoi. Après, Jazz Jones, Angela, on peut s'y attendre, il peut y avoir Blue Marvel. Moi j'avoue que j'ai été sur la piste de Blue Marvel direct, et c'est vrai qu'on peut considérer Iron Man, et dans ce cas-là, plutôt aller essayer de se battre au mid et à droite. Là, j'ai vraiment abandonné à droite, je peux me dire s'il n'y a pas la Blue Marvel. Ah, c'est dur là. Dur. Là, c'est une erreur de notre part, mais en même temps, c'est une erreur basée sur une lecture qui est souvent juste. Donc, euh, c'est une erreur de résultat oriented. Est-ce que c'est véritablement une erreur, vous voyez Alors c'est pas un pur résultat oriented parce qu'on est résultat oriented sur l'Iron Man mais en soi il y a si je suis honnête il y a plus de chances que ce soit Iron Man que Blue Marvel à partir du moment où il y a J.S. Jones Angela mais bon ça c'est pareil c'est des choses qui sont pas ça c'est pas mal on va le faire maintenant je crois des choses qui sont pas naturelles enfin, je me il y a déjà on a suffisamment de choses dans la tête de combinaisons de cartes dans nos combinaisons premium, c'est-à-dire dans les 50 ou 100 premières combinaisons, c'est pas euh, Jess Jones euh, Iron Man ou Angela Iron Man. Quoi. Ah zut, zut, zut, c'est moins 8 qui fait, qui, qui, qui fait un peu chier, on va le dire. Hein. Dommage, dommage, il y avait vraiment moyen. Hein, j ai, j ai vraiment, en fait, j'ai psychoté autour de Blue Marvel, j'ai trop tourné autour de cette carte, je me suis tunnel vision, comme on dit, je me suis tunnel vision sur ce Blue Marvel et finalement ce n'était pas la carte. Bon, tapis pour moi. Je vais faire ça ou alors j'ai un peu le temps. En vrai j'ai un peu le temps, je peux juste faire Angela et ça. Après je peux faire ça et ça. J'aime bien l'idée. Comme ça on défausse deux cartes. Ouais. Et on finira par rapport au centre. On non, voilà, on fois, au moins un apôtre, c'est ce qu'on veut. Ça c'est plutôt bien pour nous parce que quand on a Apocalypse avec Londres, c'est trop. Ouais bon on a de la chance. Là voilà, c'est pas la plus grosse, hein. c'est à random hein. Là on va juste faire euh, ça ici. Et... et ça. Non parce que si ça meurt et que ça va là. Donc ça. On va faire ça et le prochain tour on va juste à Apocalypse centre qui ira à droite J'ai quand même pas mal de points à gauche Avec cette Ant-Man Ouais c'est pas trop mal Killmonger, ouf Ça tape Killmonger. Ça tape mais bon normalement Apocalypse il me fait gagner deux lignes hein. C'est vraiment un beau bébé hein c'est pas comme si on était large derrière et qu'il avait la possibilité de faire shi euh, Enfin, euh, encore une fois, Shi-Hulk. En fait, Hulk ça existe pas pour moi. Je joue trop en pool 3 en ce moment. Et, et, enfin, non, en vrai c'est faux parce que je joue presque plus qu'en pool 2 qu'en pool 3. Mais. C'est vrai que Hulk ça existe pas en pool 3. C'est Shi-Hulk. Bon. GG. Rien à dire. Odin, Chang-Chi, Scorpion, Star-Lord avec Londres. Rien à dire avec le Killmonger qui, qui a un petit peu tout détruit avant. Là, pour le coup, c'est une belle game. Là, c'est vraiment la game propre. Il faut reconnaître. Hein. Autant, on a perdu le coup d'avant sur une connerie. ou Une connerie ou... Une... Ouais, un peu une connerie parce que c'est une l vision Blue Marvel. On a perdu... On a fait trois défaites pour le moment, je crois. On a perdu parce que l'autre, il jouait du, du Pool 3. Et là, on perd parce que... L'adversaire a fait vraiment une belle combinaison, il a bien profité du Londres, nous aussi, mais avec ce Chang'Chi, ce Odin, belle combinaison, voilà, rien à dire. Le deck n'est pas forcément parfaitement optimisé, je suppose, mais voilà, ça s'est bien mis contre notre range aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de decks, en fait c'est pour ça que j'aime pas pas Chang'Chi, il n'y a pas beaucoup de decks qui prennent Chang'Chi. Je trouve que c'est mieux de jouer en Chantress en pool 2 que Chang'Chi, mais contre nous ça allait, ça, ça a pris. Rien à dire. On va le jouer. Hein. On va le jouer. On va faire Lady et tour d'après on pourra faire Blade Swordmaster, on verra. Petite sentinelle, ça peut être un deck dino. Ça a l'air d'être un dino. Énergie plus 1 je sais pas si c'est très bon. Ça Dépend la draw. C'est un petit T1, ça peut être pas mal. Angela. C'est pas fou Angela. J'ai envie de faire ça je crois. juste envie de faire ça sur Apo. J'ai encore le temps, hein, on est que T3. Hein. On est que T3 et on, on a la possibilité d'avoir du mana flottant avec ce deck. Vu qu'on a des swarms et tout, on peut un peu tricher parfois avec la mana dans certaines situations. Master, c'est quand même pour 3 mana, c'est 6 points. C'est énorme. Hein. C'est plus que la majorité de ses cartes. Ça se joue à des équilibres. Hein. À part quand on prend des grosses combinaisons comme ça, avec le double Chang-Chi, évidemment. Mais ça se joue quand même sur des... D'ailleurs, euh, il fallait vraiment, ouais, double Chang-Chi. Hein, parce qu'en vrai, si ça allait à gauche. Il n'y avait pas moyen, d'ailleurs, euh, la gamme d'avant. Je l'ai pris de plein fer, mais il n'y avait pas moyen de gagner quand même. Parce qu'il faisait Odin... Et si l'Odin allait à gauche Je crois pas qu'il était bloqué à gauche. Si ça allait à gauche, c'était bon, non J'aurais à dire. Bon, au moins, on sait que c'est pas un, un bot. Hein. C'est intéressant. Il joue Squirrel, Sentinel Squirrel, Nightcrawler. Oh, il doit y avoir un Blue Marvel là-dedans. <rire> ah, il a un problème avec Blue Marvel. Il y a un Blue Marvel là-dedans, je vous le dis, moi. On va prendre le risque, non Franchement, je le prends, hein, le play. Ou alors je le laisse piocher. Et j'ai envie de piocher aussi. Après, il me reste pas beaucoup de. Si je défausse ça, euh... ouais, mais piocher, c'est cool. Alors, je vais gagner à gauche. Enfin, je vais tenter. Je vais tenter de gagner à gauche. J'ai 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 points. Il faut qu'il fasse 6 pour 4. C'est pas forcément facile. Hein. À part White Queen, s'il si fait Moon Girl par exemple. Eh, il a Sentinelle. Un peu Sentinelle plus un autre truc. Mais... Ouais, on va. On a une chance sur deux. Si ça défaut Sword, c'est très chiant. Mais en fait, le pire, c'est que ça défaut Sword et qu'il pioche. Là, c'est horrible. Mais si ça défaut Sword et qu'on pioche, ça va. Si ça défausse Apocalypse et qu'il pioche, bah ça va aussi. Donc en gros, il y a très peu de combinaisons. Oui, il tryhard, c'est beau. Hein. Il y a très peu de combinaisons où on se dit, ah là là, on est dans la mouise. Je pense qu'on est quand même très très... 3, 3, 3, 3, 3, 3 fois sur 4, on est bien là. Ouais, il fait rien. C'est bizarre d'ailleurs. Attends, mais peut-être qu'il a... Ah non, il a 5 cartes en main pourtant. Bon, ça a mal défaussé, mais on va piocher. Ok. On a le petit soir, mais on a plus de défausse. Donc on va euh, Nightcrawler ici. Comme ça on a la possibilité de faire tuk tuk tuk. Et on va plutôt... Ah quoique. Bon en vrai on va là. Hein. De toute façon là il est bloqué. Donc on va faire ça. Je me souviens plus. Ok. D'où j'ai rangé mes clés. Non c'est pas ça. Je me souviens plus si son Nightcrawler il l'avait euh, déjà déplacé. Mais bon. Là, il a quand même eu un tour vide. Hein. C'est compliqué. Ah là là, toutes ces notifs, mais ça, rend fou. Ça rend fou. <rire> ça, rend fou hein. ça rend fou, fou, fou. Il épargnera ma planète insignifiante. Bah, c'est la même que toi, oui. Fais gaffe quand même. Hein. Euh... On va attendre tranquillement. On va attendre. D'un d'un angel, d'un bishop. C'est ça qui est sympa en pool 2 aussi. C'est que tu peux perdre du mana et quand même revenir. Parce que ce qui compte, c'est l'optimisation de ton deck et aussi les combinaisons de ton deck. On va les jouer là maintenant, je crois. On va attendre encore un tour. Euh, alors qu'en pool 3, franchement, si tu loupes tes 3 premiers tours, c'est la fin. Même avec un deck pété. Euh... Sokovi. Oh non, c'est la squarel qui part. Ah, le fameux bishop, on a bien fait d'attendre. Le fameux bishop, on a bien fait d'attendre. Ça, c'est plutôt, plutôt très cool. On a perdu peut-être la carte la moins importante de la main, donc ça nous va. Mais lui, il a également perdu la carte la moins importante de sa main. On va trouver à peau ou swarm. C'est pas ça. Écoutez, je vais faire ça Et là il faut trouver Apo ou Swarm Vous imaginez si je trouve Swarm là avec double défaut c'est la fin du monde Si je trouve Apo c'est la fin du monde Si je trouve rien c'est la fin du monde aussi Ah non Fin du monde Bon au mid on a des points quand même hein Peut-être qu'on va faire ça. On décale maintenant. On décale là. Non, notre, notre Chavez, elle est pas très grosse. Hein. Je perdrai au mid. En fait, je vais tout le temps perdre au mid. Il y a un moyen d'être un peu tricky. Je crois qu'il n'y a pas moyen d'être tricky. Je crois qu'il faut que je fasse un truc très bizarre dans ce, dans ce style-là. Bon, J'aurais pas dû bouser Nightcrawler. Là, c'est 50-50. Bon, ça change rien. Bon, on va dire qu'on lui a donné un petit peu plus de, de, de réflexion. Mais ça change rien. C'est un spot de 50-50. On va à gauche, il va à gauche, on gagne. On va à droite, il va à droite, on gagne. Il joue quoi Ant-Man, Scorpion, Sentinel, Mister, Mister, Agent... Qu'est-ce qu'il peut jouer Blue Marvel Bah c'est tellement fort. Vous voyez. Voilà, on va là. On peut le jouer à ploum ploum. Ou plouf plouf. On peut quand même essayer d'aller plus loin dans la réflexion. Et se dire qu'il peut peut-être trouver de la grosse magie à réaliser. Et je vois pas comment. Avec double carte. Carte, carte. Non mais là il y a 7. Donc il faut qu'il mette un monstre. Dans ce cas-là, on va plutôt ici. Parce que qu'il fait des petites créas ici. En fait, il a peut-être peur d'Antman, donc il va plutôt aller à droite. Et il a peur de Bishop. Je pense que je fais ça. J'aurais dû ne pas déplacer Nightcrawler, je crois. Bah écoutez. Hâte de découvrir ça, hein. Attends mais il a passé le T5 j'ai pas vu Ah my bad Miss concentration elle est pour moi celle-ci enfin, Celle-là elle est sans pour moi, moi. J'ai pas J'ai pas... pas fait attention qu'il avait raté le T5 Ah ouais bah sinon ça aurait tiqué tout de suite hein. Ouais ah, my bad my bad Je me disais pourquoi il snap c'est bizarre c'est une situation qui est 50-50 Ouais ouais rien à dire rien à dire C'est propre c'est propre et c'est con, c'est surtout con de ma part. Bon, petite dernière. Oh, snap. oh là on a gagné de hein, toute façon. On a déjà la Bishop. Hein. Oh waouh, Hello Jacket. Euh, c'est pour le 3, fais attention. Hein. Ça triche un peu. Hein. On va faire ça. Oh, le placement est pas bon. L'ordering est pas bon. C'est Bishop d'abord, j'ai mis Bishop à la fin. Ah là là, je joue trop vite là Qu'est-ce qu'il joue lui Abomination Bon ça changera. Je pense que ça changera, on a une main de fou, hein, mais.. My bad, my bad. Ouais oui, ça m'a sorti de ma game, la game d'avant. Ouais, il en faut peu hein, mais. Petite erreur de bêta. Bon, je pense que c'est quand même gagné. Hein. Je pense que je bourrine à gauche comme ça. Lock Joe, c'est rigolo. Ok. Dommage. On va quand même prendre un peu à droite. À moins qu'il joue à droite. Mais je pense qu'on va prendre un peu à droite. Comme ça, s'il fait rien à droite, on a gagné. Et s'il fait. Dans tous les cas, on a beaucoup trop d'avance à gauche. Vous voyez On se dit que notre APO, il nous fera gagner le centre. Et il joue rien, ouais. c'est bizarre, mais après il a longtemps il a joué Abomination, c'est un peu bizarre, Cyclops, ça peut être un bot, hein. Cyclops, ça ressemble quand même à un nom de bot. Hein. Bon, bah écoutez, euh, l'ordi est gentil avec nous, enfin l'ordi, le jeu est gentil avec nous, il va nous donner 8, je pense c'est un bot et il va nous donner 8, pour le coup. Mais ouais, my bad, la game d'avant, c'est vraiment, vous voyez, ça se joue, c'est des petits détails, hein. mais typiquement, pourtant là je suis focus, hein. mais quand on joue sur téléphone, machin, et qu'on est un peu moins focus, c'est là où on peut perdre le 8, alors que c'est facile, on... On a 6 d'écart, on abandonne et on dit euh, tant pis. Et là c'est clair que j'ai vraiment pas vu ce... Ah je vous imagine chez vous là devant votre, euh, devant votre écran. Mais fichu il a passé le T5 Mais va-t'en, va-t'en, il y a Infinote. Moi j'ai pensé à She-Hulk, j'ai pensé à... Enfin Hulk, j'ai pensé à n'importe quel créa qui, qui finalement me permettait de jouer un 50-50. Mais non, Infinote ne faisait pas 50-50. Bon bref, sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la cinquième. Le cinquième meilleur deck pool 2. Alors c'est pas dans l'ordre, évidemment. Euh, et puis euh, voilà, merci à tous. Il reste encore euh, le 6, le 7 et les 3 alternatives. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.